Bienvenue sur Cool Paradigme. Pourquoi se compliquer la vie avec un deuxième écouteur si on n'en utilise qu'un seul Solution, on peut utiliser une gaine thermorétractable pour solidariser l'écouteur inutile sur le fil principal. Merci pour votre attention